Je m'appelle Elio, je suis assistant socio-éducatif en troisième année et je vais vous parler de mon métier. Le but de notre métier, c'est d'accompagner au mieux les personnes, de leur permettre d'avoir des activités, de travailler leur motricité, leur mémoire de manière ludique et de les accompagner au mieux au quotidien. Voilà, ici on est donc dans la salle d'animation, là où se déroulent toutes les activités principales dans mon établissement. Ici, nous sommes dans la salle à manger, c'est donc là que les résidents viennent prendre le repas. Le rôle de l'animateur, c'est donc de préparer la salle, d'amener les repas et d'accompagner le résident lors de ce moment d'intimité.